bonjour à tous on est parti faire un petit tour du jardin Vous voyez le maïs derrière moi il est balèze vous voyez il est en stade de floraison bon pas tous c'est pour m'amuser hein, ce maïs après les méga trombolinos alors là euh, il s'éclate S'éclate les fruits, se bah, ça forme sa forme. Ah, il y en a un là, je découvre en même temps que vous. Celui-là, il a eu chaud, faudra qu'on le ramasse. Et là, je vous le rappelle, il y a deux pieds. Vous voyez un peu le monstre. Il bah, y a des scaroles qui sont en train de fleurir. C'est des semis spontanés. Elles se recèlent toutes seules. Allez bah, rico commence à avoir chaud. Cela, il y a eu je sais pas combien de récoltes comme j'étais pas là. Après les côtes de blettes, bah, je suis content. On va pouvoir en ramasser. Les carottes, le semis de fin, euh, début mai, ouais. Ça pousse. Dans la serre, elles sont sûrement pas meilleures à manger. Là, les carottes, là où j'avais fait le petit tuto. Bon, ça a été un peu galère. Au moment où je les ai semé vous voyez, il y a deux stades celle là sont nés juste après l'orage tandis que celle là sont nés grâce à mon arrosage Et je suis assez content quand même il y a, il y a le nombre de pieds là les limaces ont tranquille tout ça là un petit marron alors là il fait environ 5 mètres de long c'est un seul pied aussi Là Dans ce grand jardin, on voit que là il y a de l'eau, oh, et on a encore un autre là cette année, c'est pas mal. Alors, le second semi de haricots, mais on voit qu'il a eu avec les chaleurs, il sera moins productif que, que les trois autres rangs là-bas. Il espérer avoir de l'eau quand même dans une dizaine de jours pour ceux qui sont en pleine fleur. Même que la terre là est quand même meilleure, c'est du limon ici dans le deuxième jardin. Mais avec ces grosses chaleurs, c'est inquiétant quand même. Alors, les petites euh, olivettes, euh, c'est pas mal. Ah, bah, ben, voyez, là, c'est le dernier, dernière plantation. On commence à rougir. Là, j'ai rien fait. Euh, J'avais vu qu'on pouvait les tailler. Je les ai laissés pousser, les. comme à son. Petites aubergines mais attention il ya des piquants on en a ramassé déjà pas mal Vous voyez elles sont pas mal c'est des ballurois euh, c'est des hybrides celle là elles sont pas mal autant qu'on en ramasse avant ah bon, assez vite alors les pommes de terre ben, il reste plus que deux rangs si vous avez suivi sur instagram vous avez vu le résultat euh, de, de cette longée là il y avait deux rangs euh, j'ai ramassé 25 kilos euh, plutôt satisfait parce que c'est mes mes propres plans ceux-là je les avais pas achetés j'avais récupéré des petits bulbes euh, si vous Souvenez pas, euh, je vous mettrai un petit lien euh, quand je vous présentais mes petits bulbes en cagette. Ils étaient gros comme ça, là. Et ben, c'est satisfaisant pour l'année. Les betteraves pour les lapins. Là, c'est encore des scaroles qui sont nées toutes seules. Là, je sais plus ce que c'est comme salade. C'est renaît aussi spontanément. Là, voilà, avec la chaleur, ben les fleurs de Dahlia sont un peu moins belles qu'elle qu été, un peu moins belles, mais bon, dans l'ensemble, on voit quand même que cette semaine ça fait chaud, c'est la forêt. Ah j'en ai encore un, je pensais l'avoir perdu. Les petits pompons. Là, cela, les violets... c'est sais bien que du chien, non, cela, ils se reproduisent assez vite. Vous voyez que le trombolino... Là, il y a deux pieds. Ça va jusqu'à là-bas. Comme je vous avais dit, lui, il va sourire un chemin, il va aller, oh, il va aller se balader là-dedans. C'est pas mal, hein. Into the sun Which tries to blind our eyes Oh, we're dancing forever Under the beautiful skies Somewhere over the ocean A spark just to ignite I'm stuck in my hometown Waiting for your Cause there's no sound, only silence You could change it Photos that remain Still lost in oblivion No one to show the way Oh, climbing a mountain To reach my highest goals You'll never understand how I thought you Bah moi je vais vous souhaiter une bonne journée À bientôt